qui bossent nous. Et nous même dans Genève, qui bossent tête nous. Et nous résolvons le problème qui est nous. Pour mon nous dire, nous avons de, près, de nous pour nous peuple, nous avons nous pour la première fois, nous avons été la raison, nous avons dit, nous avons nous avons nous nous nous nous avons nous avons nous parce nous avons nous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 La Gaza à pape aussi, on a nous tous, nous avons nous que vous nous que vous nous que vous à nous c'est y qu'il a fait, ce qu'il a fait, ce qu'il même fait, ce qu'il a fait, ce fait, a nous nous nous pas nous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 moi, même quand en face, pas je suis en Et un là population, Et puis, pas qui en nous les nous les en en les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 Désolé, mais moi ça, nous voit ça déjà là, Nous avons un tout de jusqu'à nous pays, nous et nous-mêmes, nous avons Depuis fonctionne, nous avons eu Geneva en forme, nous avons tout, pas un monde qui même. Tout monde jusqu'à décidé pour dire, bon, les pas faire ça. Comme moi, elle commence à vouloir tout. Elle voulait tout, elle va ici, pour qu'elle allait Et puis, les gens disent, non, je vais finir l'élection, s'activer, je aller elle, on tout qui mettait là. nous pas petits blancs, nous pas blancs. Nous, sommes haïtiens. Nous avons commencé à faire ça. Nous avons commencé à faire ça. Nous avons pour du peuple. Nous, nous sommes g Et c'est le monde. Il a venu vous Il faut nous, tout et